Alors l'égalité des chances, c'est un des thèmes phares de notre campagne pour les élections cette année, mais c'est évidemment un thème qui n'est pas un thème nouveau, c'est un thème qui nous préoccupe depuis de nombreuses années. Depuis 40 ans que je suis ici à l'école obligatoire, j'en ai évidemment toujours entendu parler. Ce thème devient de plus en plus crucial puisque nous avons de plus en plus d'enfants de nationalités différentes, et que nous devons ménager notre enseignement pour que tout ce petit monde puisse travailler ensemble et que chaque enfant puisse avoir les mêmes dispositions et les mêmes chances en fin de scolarité. L'égalité des chances, ce n'est pas le fait que chaque enfant puisse être Einstein, le Dalai Lama Roger Federer, mais c'est vraiment que chaque enfant puisse s'épanouir dans notre environnement, dans notre école, euh, sans que euh, son entourage, que ce soit son entourage familial, son entourage scolaire euh, ou autre, euh, ne puisse intervenir dans, dans sa progression et puis dans son chemin de vie. Hein, trop souvent, on a à l'école des enfants qui ont un vécu euh, extrêmement difficile, extrêmement lourd, et il est difficile après pour le co-enseignant évidemment de construire quelque chose par-dessus. Donc euh, toutes, euh, toutes ces, ces difficultés doivent être amenuisées le plus possible pour que l'enfant n'y pense pas trop et puis se focaliser sur son apprentissage. C'est l'un des buts, finalement, de notre enseignement aussi. Alors, une chose qui me préoccupe énormément en tant qu'enseignante et en tant que femme, c'est l'accès à la lecture et à la littérature. Hein, la littérature enfantine, qui on le sait, est très importante. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent chez nous sans avoir jamais entendu un conte, sans avoir jamais lu... Euh, ou appris à lire une petite histoire, euh, c'est quelque chose qui peut être est quelque chose de très euh, important dans nos, de, dans nos euh, populations, mais pas forcément dans toutes. Hein. Il y a des populations qui sont des populations l'oral a énormément d'importance. Et puis, on ne se focalise pas assez aussi sur ces apprentissages-là. Euh, cette différence devrait peut-être être un petit peu amoindrie. On pourrait imaginer peut-être avoir euh, des choses totalement faciles à imaginer, faciles à faire, faciles à organiser. Euh, en ayant peut-être des festivals de contes pour enfants ou euh, des festivals de lecture pour enfants. Euh, ça existe déjà un petit peu, les bibliothèques des jeunes sont très proactives par rapport à ça. Il y a l'association aussi Lire et Écrire qui va dans les maternités et qui lit des contes même aux tout-petits et aux nouveaux-nés, même s'ils ne les comprennent pas et au moins ils entendent parler, ils entendent un conte. Euh, C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer voir développer peut-être un peu plus dans d'autres villes, avant l'école. Alors, de quoi ton on besoin à l'école On a besoin finalement de pas mal de choses. On a besoin d'avoir des salles plus grandes. On a des effectifs plus grands, on a des enfants qui sont plus grands, euh, on a des façons d'enseigner qui sont différentes de celles que l'on connaissait il y a une cinquantaine d'années, avec euh, des travaux de groupe, avec euh, peut-être des petits coins à lecture, etc., ce qui n'est pas forcément possible de faire euh, dans une classe comme euh, la mienne. Donc, des classes plus grandes, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a plusieurs années que l'on avait... Euh, Essayer en tout cas de construire ou de vouloir construire, agrandir peut-être certains collèges. Au niveau financier, ça ne s'est pas fait, c'est quelque chose qui est vraiment important pour l'instant. On a besoin aussi d'avoir des effectifs qui soient des affectifs peut-être plus bas, en tout cas dans certaines disciplines et dans certains groupes. Avoir des effectifs de 23, 24, 25 élèves avec les difficultés que l'on rencontre actuellement, c'est quelque chose qui n'est plus gérable hein, et qui vraiment rend le métier d'enseignant très difficile, surtout qu'on veut intégrer tous les enfants, ce qui est une chose à mon avis qui est fort agréable et fort sympathique, mais il faut quand même se donner les moyens d'y arriver pour que ces enfants ne soient pas perdus dans la masse. On a besoin également d'avoir du matériel. Euh, on a, je dis souvent à mes collègues, on nous a mis Roger Federer et puis le dernier de l'ATP dans une même classe et puis on doit faire l'entraînement avec le même matériel. Donc il faut avoir du matériel adapté à chaque enfant, euh, avoir en tout cas plus de choix pour que l'enseignant puisse focaliser son travail sur euh, la préparation de ses leçons et ne pas courir toutes les bibliothèques ou toutes les, euh, euh, les euh, librairies pour trouver euh, des moyens d'enseignement adéquats. On a besoin également de plus d'assistants sociaux, d'assistants éducatifs depuis que nous sommes passés de notre ancien système où on avait des classes de maturité à des groupes à niveau, les enseignants se retrouvent face à un plus grand nombre d'élèves. Moi, je suis passée par exemple de 40 élèves il y a quelques années à 161 cette année. Donc évidemment qu'on ne peut pas avoir la même mobilisation vis-à-vis -vis de nos élèves qu'auparavant. Donc il y a beaucoup de travaux que l'on faisait auparavant, de rencontres avec les parents, de rencontres avec les élèves. On essayait de leur trouver des places d'apprentissage ou de les motiver pour entrer dans une école. On essayait aussi peut-être de voir un petit peu quelles étaient leurs, leurs difficultés quand il y avait un petit peu des bagarres entre eux. C'est des choses qu'on ne peut plus faire tout simplement parce qu'on en a trop. Donc ce travail maintenant se retrouve sur le dos des, de nos amis éducateurs. Et puis, ben, évidemment qu'il en faut plus.